La, la Coupe d'Europe ici à Laval aujourd'hui et demain est une compétition qui, qui reste une compétition très importante pour nous, en tout cas pour nous les Français. Elle s'inscrit dans, dans un circuit de Coupe d'Europe, donc il y a eu plusieurs étapes. C'est la dernière étape de compétition internationale de la saison, donc à la fin de cette, de cette compétition bah du coup, il y en a beaucoup qui seront en vacances, donc ça va leur faire beaucoup de bien parce que la saison a été assez longue. C'est plutôt très important pour nous, notamment pour, pour tous les athlètes français, qui, euh, qui prépare notamment les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Ici c'est un peu une, une petite répétition générale parce qu'on n'a pas beaucoup de compétitions en France. Venir en étant un peu leader, en affichant le fait qu'on qu veuille gagner avec un public français qui, qui va pousser nos athlètes français, c'est vraiment très important pour nous et, et, euh, et c'est important que nos athlètes s'habituent à ça parce que c'est ce qui se passera à Paris. Alors, une compétition de vitesse, ça se, ça se découpe en deux phases. Les phases de qualification, où, euh, où là, en fait, on, les grimpeurs vont avoir deux essais. Un essai dans chacune des deux voies. La voie de gauche, la voie de droite. Le but de jeu étant d'aller le plus vite possible. Et, euh, et du coup, de faire le meilleur chrono. Donc, euh, ils ont le droit à deux essais. S'ils tombent dans une, bah, du coup, ils ont la deuxième voie pour se récupérer. Ou s'ils font deux bonnes perfs, bah, du coup, on gardera que la meilleure des deux. À l'issue de ça, on va garder les 16 meilleurs grimpeurs. Et ces 16 meilleurs grimpeurs, ils vont partir dans des phases finales, avec des huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale, petite finale et finale. Et, et du coup, là, ils vont être classés en fonction des, des qualifications. Le premier va tomber contre le 16e, le deuxième contre le 15e, ainsi de suite. Et, et là, du coup, le temps, presque importe peu, c'est plutôt le fait d'arriver en haut avant l'adversaire. Avant et, et peu importe le temps. Ensuite, on avance comme ça dans le tableau jusqu'à jusqu'au final. Alors, le format effectivement euh, changera entre ici et Paris, euh, ici en fait on a autant de compétiteurs qu'on le veut et ensuite on, récule, on garde les 16, euh, les 16 meilleurs pour ensuite faire des phases finales avec des huitièmes, quarts, demi et finale. Euh, à Paris ça sera un peu différent, on n'aura que 14 grimpeurs au, au départ, avec euh, un maximum de 2 grimpeurs par nationalité donc euh, les français on ne pourra pas avoir plus de 2 grimpeurs, euh, tout comme les autres pays, et, euh, et ensuite euh, on aura euh, donc des qualifications et, mais par contre après ça sera un, un, un format qui sera un peu plus un peu différent euh, puisque du coup on n'aura que 14 conviteurs donc on ne pourra pas faire huitième de finale etc donc euh, ça c'est encore un peu en discussion au niveau de la fédération internationale et, et ça devrait être réglé rapidement